Gratuite. En moyenne, c'est 700 enfants qui reçoivent du matériel scolaire et c'est 50 maîtres qui reçoivent du matériel C'est ça la moyenne. Je peux vous dire que si on a commencé à rencontrer deux ou trois personnes et qu'aujourd'hui on est à 800 en moyenne, parce que c'est souvent 1000, 1200, si c'est si ça, ça veut, ça veut dire que euh, la population adhère, c'est quelque chose de bien, et l'équipe. Elle devient de plus en plus grande. J'ai commencé seul. Maintenant, j'ai de la peine à faire 30 personnes. Les volontaires viennent de partout dans le monde. Il y a des universités américaines qui nous envoient leurs étudiants. Et vous pouvez croire que l'université américaine n'envoie pas ses étudiants comme ça. Eux-mêmes, ils envoient aussi des encadreurs pour voir si c'est bénéfique pour ces personnes. Et moi, qu'est-ce que je leur vends Je leur vends une expérience de travail de médecine en milieu où il n'y a pas assez de technologie. On va se retrouver dans un village il n'y a pas d'échographie, il n'y a pas il n'y a pas d'IRM. Comment on va faire le diagnostic des pathologies Et c'est ça que je leur je leur en clinical sign. Je dis aux gens, venez faire les diagnostics en milieu difficile et les gens viennent. Voilà, c'est ça, donc c'est bien accueilli, c'est une initiative qui me rend heureux. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est un plaisir. On le fait depuis une dizaine d'années, je viens avec un dentiste, un, un, un ophtalmologue, un gynécologue, un pédiatre. Je, je cherche à trouver des moyens pour acheter des médicaments et on soigne cette populations gratuitement. Il y a des périodes parce qu'il faut donner du matériel scolaire par exemple à la rentrée, d'accord euh, C'est pas en, en avril ou en mai que tu vas venir donner du matériel scolaire aux enfants. Non, donc le matériel scolaire c'est surtout de septembre jusqu'en janvier, voilà. Et le reste c'est la santé et parfois on mélange les deux. Je suis un mec qui allait à l'école assez aisément. Hein. Je me suis dit que Dieu m'a beaucoup aidé. Je crois en Dieu, hein, c'est personnel. Donc Dieu m'a beaucoup aidé. Et je ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible, mais je sais quand même qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et la manière que moi j'ai d'appliquer ça, c'est d'apporter cette aide-là. Et, et en plus, j'ai un immense plaisir à voir les gens sourire. Vous voyez, vous faites un beau sourire là maintenant, c'est parce que vous passez à l'acte, n'est-ce pas Donc c'est beau. Voir les gens sourire, c'est bien. Donc réduire les souffrances, c'est bien. Je me dis sous, son, sous un tout autre angle,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 Peut-être je ne serai pas là pour voir que les enfants à qui on a donné les cahiers, les bic, les crayons, sont devenus des ingénieurs, sont devenus des médecins, sont devenus des, des, des grandes personnalités, des grands politiciens, mais euh, ça me fait un grand plaisir d'être l'amorce de ce grand mouvement-là. Voilà tout ce qui m'anime pour que demain après demain, quand on va dire appliquer correctement la démocratie, et eh bien que les gens utilisent un débat d'idées et non pas autre chose. Je suis né dans une famille modeste, à la limite même pauvre, mais mon père, mes parents n'ont ménagé aucun effort pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et mon père a été malade 23 ans. Et dans ce climat, on allait à l'hôpital et chaque fois il me disait « Tu vois comment c'est pas facile pour les pauvres d'avoir accès aux médecins spécialistes parce qu'il n'y en a pas beaucoup Alors quand tu seras un jour médecin, ne euh, n'oublie pas de soutenir ces, les pauvres. » Et voilà, cette idée m'est restée. Quand mon père me disait ça, hein, tout le temps, il faut, il, faut penser, il faut penser aux pauvres, il faut en penser… Quand j'ai eu la chance d'entrer dans l'école de médecine, je me suis dit « bon, ça va commencer hein. ». Et étudiant en médecine en classe de sixième année vers la sortie, donc, j'ai pris quelques camarades et je leur ai dit « est-ce qu'on peut aller voir les parents dans les villages pour savoir comment ils sont ?» Leur montrer qu'on a quand même appris quelque chose, euh, voilà. « est-ce qu'on peut voir comment euh, se manifeste le rhumatisme chez ces personnes ?» Et ils nous sommes partis, c'était ça le début, c'était un déclic comme ça. Et voilà, et puis j'ai eu beaucoup de camarades, beaucoup d'influences, beaucoup d'amis qui sont venus, qui ont trouvé l'initiative belle, les gens venaient de gauche à droite, c'est comme ça que c'était parti. Ça me coûte de l'argent, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie, ça me coûte une grande partie de ma vie. Regardez, je travaille de lundi, le lundi par exemple, je commence à 8h à mon hôpital, je m'arrête à 15h,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 Pour arriver dans le village, je n'ai pas beaucoup de moyens, parce que j'ai commencé tout seul. Financièrement, ça coûte beaucoup. Une de mes campagnes coûte environ 6 à 7 000 euros. Ça coûte cher, il faut les faire tous les week-ends. Donc c est, c est, ça, c'est difficile. Notre véhicule, hein, pour aller dans le village, il faut avoir un véhicule 4x4 qui se casse tout le temps. Il faut le réparer, il faut avoir le carburant, il faut avoir les médicaments. Il faut... Ça, c'est les difficultés quotidiennes. Hein. Et on sait très bien jouer avec elle, on fait ça depuis une dizaine d'années. Ça, c'est des difficultés que nous qualifions de surmontables. Voilà.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 c'est que lorsque vous avez une idée positive que vous pouvez mettre en place et que les conditions ne sont pas encore entièrement réunies, commencez quand même à soulager les souffrances. Un euro, chez moi, permet d'acheter trois cahiers, permet d'acheter une ardoise, permet d'acheter des stylos à un enfant pour aller à l'école. Je ne vais pas attendre d'avoir 4 euros pour acheter le cartable, pour acheter les jolies chaussures pour que l'enfant aille à l'école. Je, je n'attendrai pas. Donc, euh, avec 5 euh, euros,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 Je ne dis pas que je change la vie des gens, ça c'est exagéré, mais je leur apporte au moins le sourire, c'est ça l'objectif. C'est que le week-end là, je rencontre des populations qui travaillent la terre, qui, qui sont des fermiers, des paysans, des agriculteurs, ils travaillent la terre. Ils ont des, des, des mots articulaires, ils ont, ils ont de la fièvre, ils ont des choses comme ça. Je viens, je leur donne des, un soulagement avec un petit traitement. Ne serait-ce que ce week-end, ces personnes sont heureuses et elles sourient. C'est ça qu'on apporte, le sourire.